qui pense à me la solidarité, la ça c'est ça dont besoin pour nous faire avancer. C'est ensemble que nous pouvons avancer. Merci à vous. Il était très important que je le fasse parce que je suis dans le cas. Euh, en 2023, ça va faire 5 ans que je suis en traitement. Et aujourd'hui, j'ai une soeur qui lutte. Elle lutte depuis le mois de janvier. J'étais avec elle, je suis arrivée il y a trois jours et il était important que je sois là, euh, m'engager pour cela. Je le fais depuis 2012 parce que j'ai perdu ma petite soeur en 2012. Et depuis, on fait euh, des la prévention. Il n'y a pas de mots euh, pour exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui, ça fait chaud des moments de, qui sont bons à vie parce que c'est inespéré, on voit, on voit des, des, des supporters. L'ambiance est magnifique, c'est vraiment une très très très belle manifestation, surtout pour une très très belle cause. Je me suis dit ce matin, il va falloir que je me réveille pour pouvoir être parmi toutes ces personnes et leur donner cette force pour se dire qu'il faut tenir bon et que nous sommes là avec eux. Je fais l'ensemble des organisateurs, l'ensemble de tous les partenaires qui ont suivi ça parce que c'est vraiment bien, bien, bien sûr la région, qui accompagne bien sûr toutes les bonnes initiatives, de la voie de l'eau. personnes ce matin, euh, ça montre quand même que cette cause est importante et que beaucoup de personnes se sont sensibilisées, que ce soit de près ou de loin par cette noble cause. Alors, le soutien est très important parce que ça aide à, à, à aller mieux en fait, à remonter quand on est au fond du gouffre. Enfin, se dire qu'on est soutenu, qu'il y a des personnes qui comptent sur nous et qui nous accompagnent. On n'a pas dormi pendant 3-4 jours pour pouvoir organiser ça mais aujourd'hui c'est la satisfaction. Aujourd'hui nous sommes très contents. Je remercie aussi la région Guadeloupe, qui s'est vraiment impliquée avec nous et tout à l'heure j'ai parlé avec le président il m'a dit l'année prochaine on met ça plus haut. C'était vraiment une très belle manifestation, 6 km autour de Jarry pour la, comme on dit, la course, la marche contre le cancer. Vraiment, on ne peut être que et on prépare déjà l'édition 2023 en espérant avoir 2 personnes. Donc, vraiment, c'est une très belle manifestation, nous sommes vraiment très contents. La région sera là, comme je l'ai toujours dit, pour accompagner toute manifestation. Dès qu'il s'agira de l'intérêt des Guadeloupéens, la santé Guadeloupéens, nous serons là.